Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui on va parler capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme Quelle est la définition du capitalisme Ça fait partie de ces mots qu'on utilise régulièrement pour les grandes discussions politiques au café du commerce. Et voilà, tu dis oh, les capitalistes, les anticapitalistes, et tout ça, mais qu'est-ce que le capitalisme Bon, alors, est-ce que tu arrives à me trouver une définition Allez, tu mets sur pause et tu cherches. Qu'est-ce que le capitalisme quelle est la définition? Bon, t'as trouvé? C'est pas évident. hein. Franchement. Et. Moi j'ai cherché. Là, j'ai regardé. En fait, j'en ai trouvé une superbe, une géniale, une incroyable, qui a tellement de double sens en plus, qui est, je trouve très très bonne. Alors je vais te la lire. Mais avant, on va déjà regarder celle qui a dans le dictionnaire. Alors j'ai pris le Larousse. Voilà. Bon. On nous dit que le capitalisme est un statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas les propriétaires. Ok, on a toujours cette propriété des moyens de production qui vient. Mais il y a aussi un complément. Il y a même quatre définitions presque en fait. C'est un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. Propriété privée, liberté du marché. Le capitalisme, est-ce que c'est vraiment ça Que ça Ou ça euh, Ensuite, on nous dit que le capitalisme est un système économique. Hein, les règles de la maison, l'économie. Donc, c'est les règles de la maison. Dont les très essentiels sont l'importance de capitaux techniques et la domination du capital financier. C'est celui qui a le capital qui commande. Mmh. Et dans la terminologie marxiste, il y a aussi un truc très précis, c'est un régime politique, économique et social dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value, grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs des moyens de production en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, source de nouvelles plus-values. On va résumer tout ça... Euh, donc, pour les marxistes, c'est un régime politique, économique, social euh, qui fait la recherche du profit pour les riches, par les riches, en exploitant les pauvres travailleurs. Voilà. Du coup, euh, bah, la lutte des classes et tout ça, blablabla. Ok, alors euh, bon bah, là, on voit qu'il y a une notion liée au capital, donc à euh, la richesse que certains ont et d'autres pas, qui exploite des moyens de production que certains ont et d'autres pas, et finalement, euh, il faut que ce soit un marché libre et des entreprises privées qui appartiennent les moyens de production. Voilà, bon, Alors ça c'est un peu le capitalisme. Bof, ma définition, je la trouve nettement mieux. On y reviendra. Mais avant, on va encore juste regarder celle de Wikipédia. Alors, le capitalisme peut être défini par deux caractéristiques principales. La propriété des moyens de production, on y revient, et une dynamique fondée sur l'accumulation du capital productif guidée par la recherche du profit alors on dit qu'il y a du capitalisme de marché libre et il y a aussi de l'économie sociale de marché ou du capitalisme d'état ça devient compliqué hein bon alors bah, toujours est-il que si on veut être capitaliste il faut qu'il y ait une propriété des moyens de production une liberté du marché et en général ça permet aux riches de bosser sur le dos des pauvres on dirait que c'est ça moi j'aborde ça d'une manière un peu différente je trouve que le capitalisme, c'est un peu réducteur de dire ça comme ça. Et j'aime bien l'étymologie, les mots. Allez, qu'est-ce que. Bah le mot, il sort pas de nulle part. Alors, le mot capitalisme, il y a capitalisme. Isme, déjà isme. Qu'est-ce que ça vient Alors, si, si on regarde l'étymologie de tout ce qui commence par isme, c'est du latin ismus, qui vient du grec ancien ismos c'est un suffixe très utilisé. Et il est souvent utilisé pour former un nom qui correspond à une doctrine, un dogme, une idéologie, une théorie, une religion, politique ou scientifique, et parfois des maladies. Intéressant, hein L'idéologie, la théorie... Ouais. Bon, alors, on nous donne comme exemple qu'on a le communisme, le libéralisme, l'Édomisme, le christianisme, le darwinisme, le royalisme, le judaïsme, le bouddhisme, le taoïsme... Enfin, tous ces trucs-là... Le sexisme, le racisme, enfin tous les trucs sympas, quoi, en général. Bon, il y a aussi le cyclisme, l'aspinisme, le journalisme. Le journalisme. Et tout ça, ben, c'est des théories, c'est souvent quand ça va un peu à l'extrême, c'est une doctrine, euh, ça devient presque sectaire. Il faut y des sectes qui réussissent, le christianisme, sur le judaïsme, les ismes. Ce jamais le terrorisme, le complotisme, le darwinisme contre le créationnisme. C'est jamais très positif le «isme ». Enfin, c'est souvent des choses qui montrent les gens les uns contre les autres, en fait, parce que chacun a sa théorie, et puis « ah, t'as raison, t'as tort, blablabla ». Alors le «isme », bon, voilà, c'est un truc qui divise. Le capitalisme, ça divise, effectivement. Alors c'est le «isme », on va retenir « doctrine, théorie, maladie », ça me semble pas mal. Idéologie. L'idéologie, c'est bien. Donc, le capital, c'est quoi L'idéologie du capital. Le capital. Euh, capital, la capital. Non, le, le capital. Le capital, euh, en fait, ça vient d'un mot latin. Hein. Ben, on va revoir ça. En latin, on a le mot caput. Caput. l'allemand c'est cassé. Hein. Caput, c'est la tête. Capital, capital, capital, c'est la tête. C'est pour ça qu'on a la capitale d'un pays, c'est la tête du pays, c'est la ville principale. On a la peine capitale, c'est la guillotine <rire> qui te coupe la tête. La capitale, la peine capitale, ben voilà. Alors euh, capital, caput, euh, ben, c'est tout ce qui vient de là. Euh, donc euh, l'idéologie de la tête, le capitalisme. Intéressant. Hein, L'idéologie de la tête, la maladie de la tête, la doctrine de la tête. Alors on peut se dire, oui, euh, la tête, euh, la tête, euh, c'est la tête qui dirige, c'est la hiérarchie dans le capitalisme. Il y a des classes, et la lutte des classes, donc euh, bah, ça reprend bien. Et donc l'idéologie de la tête, ou la maladie de la tête, euh, la tête, euh, oui, bah, en fait, euh, moi je trouve que ça résume super bien. On pourrait dire au lieu de la tête, aussi, dire le mental euh, bah oui, parce qu'en en fait, il n'y a que la tête qui compte dans le capitalisme. Le corps, le reste du corps, il est nié. Le cœur, les sentiments, tout ça, on évacue. C'est la rationalité. Que la tête. Tout est dans la tête. Le mental, la performance. Si tu réalises, tu vas gagner. Ça, c'est vraiment dans le, la version capitaliste. du sport. Alors que le sport, c'est quand même tout le corps. Donc là, euh, on tient quelque chose, hein. Donc L'idéologie de la tête. Ça, je trouve que c'est une bonne définition du capitalisme. Idéologie de la tête. Ouais, socialisme, communisme, euh, capitalisme, idéologie de la tête. Donc finalement, à bout d'un moment, il faudra peut-être remettre la tête, le corps, âme, esprit, on pourrait dire, essayer de tout remettre ensemble, et peut-être qu'on va émerger sur un autre système que le capitalisme. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Garde l'esprit ouvert hein ne sois pas un capitaliste que la tête, l'esprit, pour t'inspirer. Alors, euh, amuse-toi bien. À bientôt. Ciao, ciao.